Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. on va voir comment incruster une image dans du texte. Alors pour cela on verra plusieurs techniques, la technique la plus simple en utilisant que la fonction découpe, une technique un petit peu plus poussée en utilisant les clones et puis la fonction découpe et puis une dernière technique avec euh, les motifs. Alors j'utilise la version Inkscape 0.92.5 et non pas la dernière version, euh, je vous montrerai à la fin pourquoi. Euh, il y a un une fonctionnalité en moins, dans la dernière version, sur la fonction motif. Voilà, je vous montrerai. Euh, donc on va tout de suite dans fichier nouveau. On va faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, donc on clique sur objet, on clique encore sur l'objet, ici avec le S et les trois petits points. On va un petit peu... Voilà, c'est toujours important euh, pour voir un petit peu comment Inkscape structure le document. Donc là j'ai un calque 1. Et si je sélectionne maintenant l'outil texte, donc qui est ici, donc je clique dessus, je me mets à peu près, euh, voilà, au milieu de mon document là, je clique, je vais taper le mot nuage en majuscule, voilà. Je vais changer la police, donc pour changer la police, euh, ben je sélectionne tout mon texte, donc soit je double clique, je sélectionne donc tout mon mot, euh, je peux faire un contrôle A, ou je peux me mettre ici au niveau du S et cliquer et glisser. On va maintenant changer la police, donc soit on clique ici sur la petite flèche, moi je veux choisir la police impact, ou je peux venir ici taper le nom de la police, impact, voilà qui est là, tac. On va changer la taille, pour changer la taille soit on clique sur la flèche, on peut également taper une valeur, ou encore utiliser l'outil sélectionner et transformer des objets, et on peut venir jouer ici avec les flèches. Alors là je déforme le mot, si je ne veux pas déformer le mot j'appuie sur CTRL, et si j'appuie sur CTRL et SHIFT, on agrandit le mot par rapport ici à, à son centre. On voit une petite croix au milieu. Voilà. Ceci étant fait, on va importer une image. Alors c'est une image que j'ai trouvée là sur le site de Pixabay. Euh, j'ai tapé ici le, le mot nuage. Et puis j'ai téléchargé l'image qui est juste derrière. L'avantage d'utiliser Pixabay, c'est qu'il euh, propose des images pour, euh, libres pour un usage commercial. Et puis il n'y a, a pas d'attribution requise. Alors ceci étant dit... On va donc importer notre image qui est sur le bureau, fichier, importer. Voilà, c'est celle-ci. Je vais ouvrir. Je vais incorporer l'image, tout simplement. Alors on voit ici que l'image a été importée. Elle se situe au-dessus du calque-objet texte. Donc là, j'ai le calque-objet texte qui a été créé et elle est au-dessus. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est la mettre derrière donc notre texte. Alors pour la mettre derrière, ben, on a les petites flèches là. Donc on peut soit cliquer là, on la descend d'un cran. Soit si on clique là, on la descend vraiment à l'arrière-plan. On a également les mêmes icônes, enfin les mêmes icônes, euh, des, des icônes ici qui correspondent au niveau des fonctions à ces deux icônes-là. Donc là, je la descends d'un cran, et puis là, je la descends vraiment à l'arrière-plan. Euh, maintenant, on fait juste un petit rectangle de sélection avec l'outil euh, sélectionner et transformer des objets. Hop, donc clic droit et on fait définir une découpe. J'aurais pu également aller dans objet, découpe, définir. Voilà, donc là, c'est vraiment la, la méthode la plus simple. Euh, pas forcément la plus souple, parce que si je souhaite modifier. Vous voyez l'image à l'intérieur, faire bouger l'image, euh, bah là je peux pas. Je suis obligé de dégrouper. Donc clic droit, euh, pardon, pas dégrouper, retirer la découpe. Et venir donc comme ça déplacer mon, mon image. Euh, on va aller un tout petit peu plus loin. On va grouper l'image, donc CTRL-G, on peut cliquer là-dessus. ou aller dans Objet, Grouper. Voilà. On va maintenant sélectionner notre texte. Alors pour sélectionner notre texte, on appuie sur Shift et sur le texte, vous voyez on a sélectionné euh, en fait nos deux calques objets ici on peut également sélectionner les deux calques objets en allant directement euh, comment dirais-je, sélectionner ici le calque objet, puis en appuyant sur shift on peut sélectionner également le groupe avec dedans l'image j'espère que ça va donc clic droit et on fait définir une découpe en faisant ça, ça nous permet ici d'avoir une petite flèche qu'on va déplier et de pouvoir ainsi sélectionner l'image vous voyez, l'image est sélectionnée, il y a un rectangle de sélection. Et on peut comme ça venir déplacer notre image pour mieux la positionner. Voilà, donc ça c'est une petite fonctionnalité en plus. On peut également, si on est directement dans l'objet, cliquer plusieurs fois, double-cliquer. Et vous voyez, on est rentré dans notre groupe et on peut comme ça venir modifier euh, notre image. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Euh, par contre là, je crois que le souci, c'est qu'avec cette méthode, on peut... Difficilement changer le texte, c'est pour ça qu'on va voir comment euh, utiliser la, comment dirais-je, les clones. Euh, donc je vais venir dupliquer cet objet, donc CTRL D, ou pour dupliquer on peut cliquer là-dessus ici, ou aller dans édition, dupliquer, voilà. J'ai maintenant donc deux objets, donc celui-là je vais venir le dégrouper, donc clic droit, non c'est pas dégrouper pardon, retirer la découpe décidément. Je vais mettre ces deux objets sur le côté. Voilà. Cet objet-là, je vais le cloner. Donc, pour le cloner, ben je vais cliquer là-dessus. Je vais faire la même chose pour l'image. Je vais cloner l'image. Voilà. Donc, on voit ici... Alors, les clones, maintenant... Enfin, maintenant... Les clones s'appellent use. Donc, là, ici, j'ai On peut renommer ici. Hein. Donc, là, j'ai l'image. Je vais l'appeler image. Et là, j'ai mon texte. Donc, mon texte clone. À la limite, j'aurais peut-être pu appeler euh, image clone et texte clone. Pour que ce soit... Plus compréhensible voilà donc comme on a vu tout à l'heure il faut grouper l'image ctrl G et venir la placer derrière donc notre texte clone donc on peut cliquer là dessus hop on va sélectionner les deux clic droit définir une découpe donc comme tout à l'heure si je clique sur la petite flèche je peux venir déplacer mon image comme ceci mais si je souhaite modifier mon texte et eh bien je vais euh, par exemple modifier mon texte ici et appeler ça euh, les soleils, et vous voyez automatiquement, voilà, l'avantage c'est on peut modifier le mot et l'image à l'intérieur. Je reviens en arrière. L'avantage aussi d'utiliser un clone, c'est que bah, je peux cloner encore cet élément nuage, hop, venir le mettre derrière, alors, une autre possibilité, c'est celle-là, comme ça, j'ai un petit ombré. et puis je peux faire apparaître la fenêtre fond et contour et venir augmenter ici le flou pour avoir un petit effet un peu plus sympa. Euh, dernière méthode, c'est utiliser donc la fonction motif. Donc là, j'ai mon image qui est groupée. Donc je vais utiliser encore un clone que je vais mettre sur le côté. Je vais aller dans Objet, motif, Objet en motif. Je vais sélectionner ici euh, mon texte, on voit ici que c'est bien un texte, que je vais dupliquer. Voilà, je vais pas le cloner, je vais le dupliquer. Euh, je vais le mettre à cet endroit là. Donc là c'est bien un motif. Alors comment on sait que c'est un motif Eh bien, Lorsqu'on fait apparaître la fenêtre fond et contour, on voit ici que euh, c'est un motif. Et on a le nom, le nom du motif, pardon, c'est Pattern 3545. Alors on a déjà vu comment fonctionnaient les motifs. Si je sélectionne outil éditer les nœuds, pardon, donc là, j'ai un petit carré avec une croix, que je peux venir cliquer déplacer. J'ai un petit rond qui permet de tourner mon motif ici. Et puis j'ai un, un autre petit carré ici. Si je, si je déplace, je peux venir donc écraser, enfin déformer un peu mon motif. Et comme tout à l'heure, si j'appuie sur CTRL, je garde le motif ici. Voilà. Et ce motif, je peux l'appliquer donc sur mon texte ici. J'ai qu'à cliquer là-dessus. Motif. Hop, et automatiquement, vous voyez, on voit le nuage. Et pour venir donc déplacer mon nuage dans mon motif, en fait, ce qui est un petit peu embêtant, là. Alors en principe, voilà. Donc je sélectionne, on voit ici qu'il y a une petite croix. Donc la croix pour déplacer mon motif est ici. Donc je clique dessus, voilà, je ramène tout ça là. Et je peux venir ici jouer. Alors l'avantage du motif, c'est qu'il se répète. Voilà. Et en fait, la petite différence entre la version d'Inscape 0.92.5 et la version d'Inscape 1.0, c'est qu'on n'a pas ces petits outils dans la dernière version. Voilà pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous a été utile, ou qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.